13h sur TV5Monde, pour le monde entier. Ouais. Et puis ensuite, je rentrais chez moi, je prenais une douche, je repartais pour la conférence de rédaction du soir 3, il était 15h, heures, 16h heures, la conférence. Tous les et, jours Et là, c'était ouais, ouais. c'était quasiment tout le temps. quoi J'avais un taux d'audience, un taux d'occupation du soir 3 qui était à la fin quasiment quotidiennement. Ouais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que un soir, à force de répéter les choses de façon extrêmement mécanique, et tout en ayant un rédacteur en chef sur le dos, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible quoi de traiter l'information comme ça au quotidien. Mais ça, ça rend fou. Alors j'avais une notoriété qui était euh, énorme, puisque c'était suivi par deux millions et demi de personnes euh, tous les soirs. Et puis au bout d'un moment, je disais à ma femme, avec qui j'étais marié à l'époque, je rentrais chez moi le soir et je lui disais, je repars le lendemain matin, et c'est pareil, ici cette course est freinée à l'info. Alors vous me direz, il faut pas être journaliste euh, si on n'aime pas l'info. Mais euh, cette info euh, quotidienne et répétée, au bout d'un moment, use. Bah vous en savez quelque chose, André, vous qui avez occupé de, de hautes fonctions et qui occupé de, de hautes fonctions, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, si vous voulez, ça, ça vous mine intérieurement et vous, vous dites mais tout ça pour ça. Et très clairement, un soir, je me souviens très bien en rentrant chez moi, eh bien, j'avais toutes mes feuilles que j'avais préparées dans la journée écrite, ouais. et là, ces feuilles-là, eh bien, je les ai mises dans la poubelle. Russian forces conducted another series of drone and missile strikes against Ukraine over the weekend. The Institute for the Study of War says increasingly regular series of Russian drone and missile strikes are likely a part of a new Russian air campaign in Ukraine aimed at degrading Ukrainian abilities to conduct counter-offensive operations in the near term. The new Russian air campaign appears to be focused on Kyiv and alleged Ukrainian military industrial and logistics facilities in deep rear areas, says the Institute for the Study of War. The alleged targets and limited nature of this campaign indicates that Russian forces are immediately concerned with current Ukrainian capabilities to launch counteroffensive operations, although the diminished effectiveness of these strikes are likely not significantly constraining Ukrainian capabilities writ large. Ukraine. Moscow says that Ukraine has made massive attempts to break through to the north and south of Bakhmut, claiming all the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. The Institute for the Study of War says the Russian Ministry of Defense is attempting to distract from recent Ukrainian successes near Bakhmut by praising Russian defensive efforts against the Ukrainian counter-attacks. Le conflit en Ukraine au bord de l'embrasement général. Alors que Volodymyr Zelensky poursuit son tour d'Europe pour réclamer des armes et vendre son hypothétique contre-offensive, une explosion dans l'ouest du pays pourrait bien mettre le feu aux poudres d'un conflit mondial. Explication. Les Occidentaux veulent-ils faire basculer la guerre en Ukraine en conflit nucléaire Après le passage à Paris, Volodymyr Zelensky avait rendez-vous à Londres ce lundi. Des retrouvailles chaleureuses avec Richie Sunak et des promesses alléchantes en termes d'armement. Il faut dire qu'entre la grande muette française et la Bundeswehr allemande, chacune bien dépouillée, Zelensky savait que les annonces un peu plus significatives ne pourraient venir que d'outre-Manche. En route vers Big Ben, il a même estimé que le Royaume-Uni était un chef de file en matière d'expansion des capacités au sol et dans les airs de ses combattants. Alors que Londres a déjà commencé la livraison de Challenger 2, des chars légers pouvant être chargés par des munitions à uranium appauvri, Richie Sunak a désormais promis des drones et des centaines de missiles. Une partition dangereuse à laquelle joue la Grande-Bretagne à l'image de ses grands frères américains. Rappelons dans ce cadre que Boris Johnson, l'ancien Premier ministre britannique, était intervenu personnellement pour interrompre les discussions de paix entre l'Ukraine et la Russie au début du conflit ouvert. Par ailleurs, la fourniture en armes à l'Ukraine expose toujours à la co et donc à une bascule vers la guerre ouverte avec la Russie. À plus forte raison lorsque les armes fournies pourraient être utilisées par les combattants ukrainiens contre le territoire russe. Pour l'heure, ce cas de figure semble encore avoir été évité, mais les Russes ont l'éventualité bien à l'esprit dans la mesure où l'opération est techniquement possible. Par ailleurs, c'est un événement récent qui pourrait bien précipiter le monde dans un conflit littéralement mondial. En effet, une explosion particulièrement spectaculaire a été relevée à Kmelnitsky, une ville dans l'ouest de l'Ukraine. Il s'agirait d'une frappe des forces russes sur un lieu de stockage de munitions fournies notamment par le Japon, l'Allemagne, l'Italie et le Danemark à Kiev. En tout, l'équivalent de 300 millions de fournitures militaires en partie payé par vos impôts, rappelons-le, serait ainsi parti en fumée. Jusque-là, d'aucuns diront qu'il s'agit du tragique jeu de la guerre. Mais selon certains relevés, une augmentation de 50% des radiations dans la ville aurait été constatée. En d'autres termes, tout porte à croire que des munitions à uranium appauvri fournies par le camp dit occidental feraient partie du stock détruit. Alors que les commentateurs médiatiques ont agité pendant des mois les prétendues menaces de Moscou quant à l'utilisation de l'arme nucléaire, ces événements pourraient bien confirmer l'intention de certains occidentaux deux mètres de l'huile sur le feu jusqu'à l'explosion générale. Exactement, une vidéo notamment extrêmement impressionnante. Regardez ces images. Ce sont trois entrepôts ukrainiens qui sont donc détruits. On est dans la ville de Berislav. On est seulement à quelques kilomètres de la ville de Kherson. Alors cette vidéo, elle date précisément du 4 mai, mais elle a donc été publiée sur les réseaux sociaux ces toutes dernières heures. Et d'après les médias russes, ce sont des bombes planantes qui ont été utilisées pour détruire ces bâtiments. La particularité de ces bombes, c'est d'abord leur énorme charge explosive. On parle d'une tonne de charge explosive. La seconde particularité, c'est leur capacité à venir cibler très, très précisément une cible. Et justement, ces bâtiments que vous voyez en feu, ils n'ont pas été choisis au hasard par les Russes. Pourquoi Car ce sont des entrepôts, des armes. Occidentale, entrepôt donc ukrainien qui contient les armes envoyées par les Occidentaux. D'après un mille blogueurs russes suivis par près de 300 000 internautes, ce sont précisément et eh bien sept blindés AfD Dingo allemands qui ont été détruits, mais également six véhicules de transport de troupes néerlandais. Il y a également des véhicules de combat et des véhicules blindés ukrainiens. Un équipement, selon lui, destiné et eh bien a à, euh, à traverser le Nièvre en vue évidemment de la contre-offensive. Le but de cette attaque russe est évidemment de perturber les plans de Kiev, perturber la fameuse contre-offensive et pourquoi pas aller même un peu plus loin puisque selon lui l'armée ukrainienne perd du matériel rare sans lequel non seulement... L'offensive annoncée est impossible, mais aussi le maintien de la ville en cas d'assaut russe. Autrement dit, eh bien les Russes pourraient profiter eh bien de ces frappes pour tenter, ben bah, pourquoi pas, de récupérer la rive no... droite du Nièvre. Je vous restitue la ville de Berislav. Elle est située juste ici. Ce sont donc des entrepôts des forces armées, qui... Arma... Des forces armées ukrainiennes qui ont été détruites. Puis ça ça s'inscrit dans une très longue série de frappes contre des lieux stratégiques ukrainien. Le 1er mai dernier dans la ville de Pavlovla, eh c'est une usine chimique et un complexe militaire qui ont été visés une usine qui fabrique eh bien notamment des missiles et des roquettes. Une usine qui est également un lieu de stockage des moteurs, des missiles balistiques intercontinentaux. En plus d'abriter cette usine, eh bien cette ville elle n'a pas été choisie au hasard puisque c'est un nœud routier et un nœud ferroviaire. Et puis il y en a plein d'autres, des exemples comme celui-là. Dans la ville voisine de Novolavka, le 17 avril dernier, c'est un dépôt de munitions qui avait été visé. Tout près d'Odessa, le 24 mars, c'était un hangar qui abrite des drones, qui lui aussi a été pris pour cible. Et puis enfin, dernier exemple, vous le voyez dans la ville de Kiliskovka, Là, c'est un dépôt de munitions qui a été détruit. Toutes ces informations, elles nous parviennent du ministère des Affaires étrangères russes, donc à prendre avec un peu de pincette. Mais on le voit, le but, évidemment, c'est de perturber cette contre-offensive que les Ukrainiens préparent depuis plusieurs mois maintenant. Le président ukrainien s'est rendu ce lundi dans la résidence de campagne du premier ministre britannique pour réclamer plus d'armes dans l'optique de la contre-offensive qui se fait toujours attendre. Londres a promis de fournir dans les prochains mois des centaines de missiles antiaériens et des drones d'attaque de longue portée. Aucune capitale européenne n'a pour l'heure décidé de fournir des avions de combat mais Londres va déjà former dès cet été des pilotes ukrainiens it not vladimir build up that fighter, uh, combat aircraft capability. It's not just the provision of planes it's also the training of pilots and all the logistics to go alongside that uk part will be doing starting actually relatively soon is uh, training of Ukrainian pilots. avant le royaume uni volodymyr zelensky s'est rendu à rome berlin puis paris où il a engrangé les soutiens et les promesses de livraison d'armes notamment des blindes. Des, des drones et des systèmes de défense anti -aérien. Sur le plan diplomatique, un haut représentant chinois allié de Moscou doit se rendre dès ce mardi à Kiev pour discuter d'un règlement de la guerre. Ah bonjour Vincent hervouette Bonjour Dimitri Pavlenko. On parle du président du Bélarus ce matin, Alexandre Loukachenko. Il est malade, invisiblement, hein, mais sa disparition, il est, on peut en parler aujourd'hui, serait une catastrophe pour Vladimir Poutine. Hein. Oui, c'est Loukachenko, 68 ans seulement, mais il a gardé le style soviétique qui vous vieillit beaucoup, Et puis il a passé la moitié de sa vie au pouvoir hein, et ça use. Euh, Lukashenko avait une tête de Déterré la dernière fois qu'il l'a montré à la télé, c'était sur la place rouge, il y a pile une semaine, le petit père, c'est son surnom, le petit père semblait tout fané, l'œil vide, le blême. ensuite il a disparu, alors c'était le jour et l'endroit idéal, c'est vrai, pour se défiler, il a raté le déjeuner offert par Vladimir Poutine, son maître. Et ce n'était pas une maladie diplomatique puisque dimanche, il a aussi séché les cérémonies à Minsk, c'est le Premier ministre qui s'est adressé aux anciens combattants qu'on fête en Biélorussie, comme si la Grande Guerre Patriotique s'est terminée l'été dernier. Bon, il n'en fallait pas plus pour lancer les rumeurs, Vincent. Hein et il y a eu plus, beaucoup plus. D'abord, la présidence a diffusé trois photos pour calmer les réseaux sociaux. Un remède pire que le mal, Loukachenko à la main bandée, l'air tellement frais qu'il doit fleurer le formol. Ensuite, le pays a été placé en état d'alerte maximum. Minsk invoque le péril extérieur avec quatre appareils abattus à Briansk, à deux pas de la frontière avec l'Ukraine et la Russie, deux hélicoptères et deux avions, information que n'avait pas diffusé l'état-major russe et dont ne s'était pas félicité l'état-major ukrainien, mais qui inquiète Loukachenko au point qu'il renforce donc l'état d'alerte déjà en vigueur. Et l'opposition Belarus reprend espoir. Alors son chef, Svetlana Tiranovskaya. Je, Je, le pour vous êtes magnifique, Dimitri. Euh, donc, qui est en exil à Vilnius, appelle ses compatriotes à se préparer à tout scénario, c'est-à-dire à se tenir prêt à mettre le Bélarus sur la voie de la démocratie et à empêcher la Russie d'intervenir. Pour ça, elle compte aussi sur le concours d'une communauté internationale qui soit active et rapide, a-t-elle dit. Pour le Kremlin, c'est un aveu et un cauchemar. Le scénario que Vladimir Poutine croyait avoir déjà conjuré il y a... Il y a trois ans de cela, à l'été 2020, l'opposition a remporté la présidentielle, les manifestations de masse, on s'en souvient, ont convaincu Vladimir Poutine que l'Occident était à la manœuvre, prêt à tout pour obtenir un changement de régime, que l'Amérique complotait sa perte, qu'elle répétait à Minsk, dans la Russie blanche ce qu'elle avait réussi à Maïdan, dans la petite Russie de Kiev. Alors, le Kremlin a soutenu Loukachenko, qui a poussé en prison ou en exil des milliers d'opposants. Et si demain, le tyrannosaure est soudain arraché à l'affection des siens, eh bien, aucun successeur n'est prévu. En revanche, un leader de l'opposition attend aux coulisses, qui a remporté la présidentielle, qui est légitime, qui est reconnu l'étranger, avec un gouvernement en exil. Et si les Biélorusses <rire> redescendent dans la rue, eh bien, ce sera beaucoup plus difficile de les enchasser. La guerre en L'Ukraine épuise la Russie, l'ouverture d'un second front serait un revers fatal. La victoire de l'opposition signifierait la perte de la base arrière et la fin des ambitions impériales de Moscou. Personne ne va pleurer, Loukachenko, mais le Kremlin doit prier très fort pour qu'il se rétablisse. Signature européen, Vincent Hervouet. Le forum présentera des réalisations dans des domaines tels que la blockchain, la fabrication haut de gamme, la thérapie génique et cellulaire, etc. Outre les expositions, le forum organisera également des activités telles que des transactions technologiques, des publications, de réalisations et des concours. Les organisateurs ont également noté que le forum de cette année introduirait des nouveautés innovantes, notamment un forum parallèle sur les femmes dans l'innovation technologique et une plus grande internationalisation de l'événement. Des invités de plus de 80 pays et régions sont attendus. Près de 200 départements gouvernementaux étrangers, organisations internationales et institutions participeront. Près de 120 experts de haut niveau prononceront des discours, parmi lesquels 17 lauréats du prix Nobel. Plus de 40% des orateurs principaux sont des invités étrangers. Avion militaire chinoise, zone de Taïwan, entré dans notre zone de défense aérienne, ce qui affecte la sécurité, fait demi-tour immédiatement. Dans sa voiture, équipée d'antennes artisanales, cet ancien militaire capte un message radio d'avertissement. Un nouvel aéronef chinois vient de franchir la ligne médiane, une frontière maritime non officielle, censée séparer Taïwan de la Chine. En quatre mois, ce Taïwanais a compté plus de 600 incursions de ce type. Nous, les citoyens, on a le droit de savoir que les appareils militaires chinois nous harcèlent en permanence. On ne peut pas faire confiance à ceux qui disent que c'est la paix dans le Détroit. Ces derniers mois, Pékin a accentué la pression militaire et se rapproche des côtes taïwanaises, comme avec ce vol fin avril. Ce drone chinois, le BZK-005, a pour la première fois fait un tour complet de Taïwan. Cette semaine, lors de leurs exercices annuels, les militaires s'entraîneront à ces nouvelles menaces. L'armée organise une simulation informatique d'une invasion par l'armée chinoise et teste différents scénarios possibles. Cette année, on s'intéresse davantage à la menace de la Chine-là, sur la côte est. Car par exemple, en avril, un porte-avions chinois s'est entraîné dans cette zone-là. Allongement du service militaire, formation des femmes réservistes, depuis quelques mois, Taïwan réforme son armée. Je pense que les problèmes du pays nous concernent tous, donc je me suis dit qu'il fallait venir. Taïwan n'est pas un très grand pays. Face à la Chine, on est un peu comme David contre Goliath. Dans ce contexte, c'est extrêmement important de disposer d'une réserve militaire forte et constamment prête au combat. En un an, le budget de la défense nationale taïwanaise a augmenté de près de 15%. En juillet aura lieu la deuxième phase des exercices militaires annuels taïwanais. Après la simulation informatique, ce sera une phase physique. Les forces aériennes, maritimes et terrestres seront mobilisées sur le terrain pour répondre à une potentielle attaque de la le Chine. Le sommet Chine-Asie centrale doit s'ouvrir le 18 mai prochain dans la ville chinoise de Xi'an dans le nord-ouest du pays. Les présidents y prononceront un discours majeur. Les dirigeants du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan et d'Ouzbékistan y participeront. Le sommet mettra l'accent sur le renforcement des liens économiques et diplomatiques avec Beijing. Les dirigeants s'échangeront des points de vue sur la construction d'un mécanisme Chine-Asie centrale et discuteront de questions d'importance et d'intérêt commun régional et international. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué que les dirigeants signeraient également et conjointement d'importants documents de politique. L'ancienne ville de Xi'an s'est préparée à ce premier événement diplomatique d'importance de l'année en Chine. Dans les quartiers commerciaux de la ville, de même qu'aux apports des attractions touristiques, l'on peut voir sur grand écran les vidéos professionnelles du sommet. Et pour fournir un meilleur service, les taxis de la ville ont été équipés de purement d'air, de cartes et de kits médicaux. L'autorité ferroviaire de la ville a également mis en place des plans pour tout imprévu et optimiser les routes pour faciliter le flux des passagers. Au moins 73 personnes ont été tuées dans les violences qui secouent l'état euh, du Manipur dans le nord-est de l'Inde depuis quelques jours. Des violences à grande échelle y ont éclaté plus tôt ce mois-ci lors d'une manifestation tribale au sujet des avantages économiques et du statut de réserve accordé à certaines tribus. Jusqu'à samedi, plus de 230 personnes avaient été blessées et environ 1700 maisons incendiées. Des milliers de soldats été envoyés pour maintenir l'ordre et les autorités ont imposé un couvre-feu. Sitalia Ruao a accouché quelques jours seulement après que le cyclone Fretty a touché terre au Mozambique. Le village natal de Sidalia à Kuliman, s'est à peine remis de la tempête que le choléra s'est installé. Le choléra a tué de nombreuses personnes dans ce village. Nous aimerions que le gouvernement nous aide. Nous manquons d'eau potable et de bien d'autres choses. Le choléra a tué beaucoup de gens et le cyclone a endommagé beaucoup de choses. Beaucoup de gens ont perdu tout ce qu'ils avaient. Le pays était au milieu d'une épidémie de choléra qui a explosé après l'arrivée du cyclone Freddy. Les infrastructures d'eau en ruine ont été anéanties et emportées dans les rivières avec les eaux usées dues à un mauvais assainissement. Keliman est une ville basse, c'est un marécage. Les nappes phréatiques sont donc très remplies d'eau usée et d'eau mixte. Cela pose également un défi en termes de lutte contre le choléra, car les gens vont chercher de l'eau à partir de ces sources d'eau contaminées. De nombreux hôpitaux et cliniques ont également été endommagés, ce qui rend difficile le traitement des malades. Cet hôpital d'intervention d'urgence mis en place par l'Organisation mondiale de la santé, Médecins sans frontières et les Nations Unies, devrait traiter plus de 400 nouveaux cas par jour. Mais les choses sont maintenant sous contrôle. Le nombre de lits n'était pas suffisant car le nombre de patients était très très élevé. Nous avons eu moins d'une vingtaine de cas au cours des deux dernières semaines. Cela signifie qu'en un mois, l'épidémie de choléra est devenue sous contrôle. Ce n'était pas facile, il a fallu travailler plus de 18 heures par jour. Les campagnes de vaccination de masse et les programmes de sensibilisation communautaire ont joué un rôle dans l'antiguement des nouvelles infections. Nous assistons à une représentation théâtrale faite par le groupe Theatros Retratistas, l'un de nos partenaires ici à Kalimane. Il ne s'agit pas seulement d'apporter des vaccins, mais aussi de travailler avec la communauté par le biais de différentes plateformes communautaires pour sensibiliser et créer le mois de la vaccination. Ailleurs, au Mozambique, la situation reste sombre alors que les travailleurs de la santé luttent contre la bire-épidémie depuis 20 ans. Davantage d'investissements sont nécessaires pour améliorer les systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement afin de débarrasser complètement le pays du choléra. D'ici là, des millions de Mozambicains resteront en danger lorsque les pluies reviendront. Le président Paul Kagame n'a pas perdu de temps pour voir de près les zones touchées dans le district de Roubavou en visitant plusieurs sites qui ont été les plus durement touchés par la catastrophe naturelle. Le président rwandais a inspecté le site d'Ignemera Meigo, où de nombreuses personnes déplacées ont trouvé un abri temporaire. Il a présenté ses condoléances et rassuré sur le fait que le gouvernement était déterminé à leur fournir de l'aide et du soutien en ces temps de besoin. Je suis venu vous rendre visite et vous dire que nous pensons à vous. Vos préoccupations sont aussi les nôtres. Nous voyons comment vous allez et nous cherchons à faire tout ce qui est possible pour pouvoir vous aider dans ces moments difficiles. Les fournitures de secours, notamment de la nourriture, de l'eau potable et des produits de première nécessité, ont déjà commencé à arriver. Le gouvernement, en collaboration avec des organisations locales et internationales, travaille 24 heures sur 24 pour veiller à ce que les besoins immédiats des communautés touchées soient satisfaits. Je suis l'un et survivants de la catastrophe et il me reste un enfant de six mois. Je remercie Dieu d'avoir survécu avec mon enfant, même si la mère du pépé est morte. Je suis heureux de vous voir, Monsieur le Président. Nous avons déjà reçu des secours, mais cette visite nous donne l'espoir que davantage d'aide est en route. J'ai été sauvée des inondations par les forces marines à 12h du matin au milieu de fortes pluies. Nous avons des enfants qui étudient dans l'école secondaire, mais nous n'avons pas les moyens de payer leurs frais de scolarité, car tous nos biens ont été détruits par la catastrophe. Nous avons besoin d'aide pour payer les frais de scolarité. La catastrophe a coûté la vie à 130 personnes et déplacé plus de 5 000 résidents dans les régions sinistrées de l'Ouest et du Nord. Le gouvernement du Rwanda a lancé des plans pour mettre en œuvre des mesures à long terme, y compris la construction de meilleures infrastructures, des systèmes d'alerte précoces, et une meilleure préparation aux catastrophes pour atténuer les menaces futures dans les zones à haut risque. Et la Russie intensifie leur coopération militaire. L'avertissement vient directement des états unis Selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale John Kirby, Moscou aurait reçu plus de 400 drones de Téhéran depuis le mois d'août. La Russie aurait par ailleurs reçu plusieurs cargos contenant plus de 300 000 obus et 1 million de munitions au cours des six derniers mois. De l'autre côté, Téhéran a annoncé le mois dernier avoir acheté des avions de chasse sukhoi 35 à la Russie, et selon Washington, l'Iran chercherait par ailleurs à recevoir de Moscou des équipements militaires d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Ce rapprochement inquiète la Maison Blanche, qui affirme que cette coopération militaire est un danger pour l'Ukraine, mais aussi pour les voisins de l'Iran. La raison pour laquelle nous avons été et sommes si publiquement préoccupés par l'intensification de la coopération entre la Fédération de Russie et le régime iranien est qu'il s'agit d'une situation extrêmement inquiétante. Elle est dangereuse, c'est une menace pour les pays de ces régions, c'est une menace pour la communauté internationale. Il s'agit d'une coopération en matière de sécurité entre l'Iran et la Russie d'une part et entre la Russie et l'Iran d'autre part. Il s'agit d'un partenariat de défense à grande échelle qui nuit à l'Ukraine et à d'autres pays de la région. Depuis son isolement de la communauté internationale suite à l'invasion de l'Ukraine, Moscou a dû se tourner vers de nouveaux partenaires. L'Iran donc, mais aussi la Corée du Nord, à qui le Kremlin aurait également demandé un transfert d'artillerie. Un cessez-le-feu négocié sous la médiation de l'Égypte est entré en vigueur dans et autour de la bande de Gaza après cinq jours de conflits transfrontaliers entre les forces israéliennes et des militants palestiniens. Le cessez-le-feu est entré en vigueur à 22h, heure locale, un samedi, avec une rafale de tirs de roquettes de dernière minute de la part palestinienne et des frappes aériennes israéliennes qui se sont prolongées plusieurs minutes après leur limite. Le Caire a appelé les deux parties à respecter l'accord. Une déclaration du bureau du Premier ministre israélien a exprimé la reconnaissance de l'État hébreu envers les efforts vigoureux de l'Égypte en vue d'une solution. Le cessez-le-feu intervient alors que les combats israélo-palestiniens entraient dans leur cinquième jour avec des frappes israéliennes sur la bande de Gaza qui ont fait trois morts parmi les membres importants du djihad islamique mardi. Israël et le djihad islamique, un groupe de militants palestiniens dans la bande de Gaza observent un cessez-le-feu depuis samedi soir après cinq jours de combats intenses qui ont vu environ 400 frappes aériennes israéliennes sur Gaza et plus de 1200 tirs de roquettes ou de mortiers depuis Gaza. Plus de 30 personnes ont été tuées à Gaza, 2 en Israël et plus de 130 personnes ont été blessées. L'accord négocié sous la médiation de l'Égypte reste temporaire et personne ne se fait d'illusion sur sa solidité. Fait notable, le Hamas, un autre mouvement de résistance palestinien, n'est pas impliqué dans ce conflit. Le respect de la loi internationale compte peu. Alors qu'en Iran, une quinzaine d'Européens sont actuellement détenus en prison, Amnesty International s'inquiète dans son dernier rapport de l'augmentation du nombre de condamnations à mort. L'Iran occupe aujourd'hui la seconde place à l'échelle mondiale, juste après la Chine. Aujourd'hui, nous avons environ 575 personnes exécutées par l'Iran en uh, 2022, mais ce n'est probablement um, pas le nombre full. Nous will jamais claim that we le nombre full pour l'Iran parce que la the la manque de transparence et ainsi so de suite. En 2023, il y a déjà close to 200 people who have been executed uh, by, uh, by Iran, which is far more for the same period last year. Trois quatre figures sont fréquents pour les incarcérations. Il y a euh, les otages euh, vraiment très politiques, sur lesquels euh, les, les, les, le régime iranien est prêt à, à faire des enlèvements extraterritoriaux. Et puis il y a aussi cette, cette folie, cette crainte de l'espionnage. Ils voient des espions partout. Et puis à côté de ça, il y a de très nombreux euh, binationaux ou même des. Euh, je peux notamment citer 6, euh, voire 7 Français qui sont utilisés pour des échanges, pour de la négociation. Et les réactions de l'Union européenne sont considérées inefficaces. Dans law, the European to, take actions to protect their nationals. It is l'UE uh, peut mieux faire pour aider les européens emprisonnés estime le vice-président de la délégation européenne en Iran Maintenir le dialogue ouvert tout en instaurant un rapport de force, c'est l'enjeu pour les Européens. La grande difficulté, et ce n'est pas facile, hein, c'est à la fois de rentrer dans les négociations et d'instaurer un rapport de force. Voyez euh, on, souvent on commet l'erreur en disant que ce n'est pas parce qu'on discute, mais ben c'est parce qu'on discute qu'on cède. Instaurer une discussion, c'est comment dire, c'est nouer le contact, regarder ce qui est demandé, instaurer un rapport de force, et essayer effectivement d'arriver à l'objectif dont on a parlé, qui est de, de, de sortir ces personnes de là. La Turquie se dirige vers un deuxième tour de l'élection présidentielle après que le président sortant Recep Tayyip Erdogan a manqué de peu de remporter une victoire au premier tour pour briguer son troisième mandat quinquennal. Les résultats non officiels montrent qu'il a fait mieux que prévu, avec 49,4% des suffrages, soit plus de 4 points de pourcentage de plus que son rival Kemal Kilik Daroglou. En ce qui concerne les élections législatives, l'alliance électorale soutenant M. Erdogan, l'alliance populaire, semble avoir remporté la majorité au Parlement. M. Kilik Daroglou, qui est à la tête d'une alliance de 6 partis, a insisté qu'il remporterait le deuxième tour, en accusant le camp du président sortant d'interférer avec le décompte et le rapport des résultats. au second tour de la présidentielle, mais victorieux aux législatives. Recep Tayyip Erdogan s'en sort bien. Les Turcs étaient appelés aux urnes dimanche et ont offert une majorité à la Grande Assemblée Nationale de Turquie, le Parlement monocaméral du pays, au président sortant. L'AKP, le parti présidentiel, aurait remporté 266 sièges sur les 600 que compte l'Assemblée, soit 28 élus de moins que lors du dernier scrutin. Son allié, le parti d'action nationaliste, gagne un élu et en dispose de 50. L'ensemble de la coalition présidentielle, l'Alliance populaire, compte donc 321 élus. Il s'agit d'une majorité absolue, avec néanmoins 23 élus de moins qu'en 2018. L'Alliance de la Nation, l'opposition au pouvoir en place, ne compte que 213 élus et l'Alliance des gauches, 66. Le résultat des législatives est à lui seul un désaveu pour l'opposition. En Turquie, le système constitutionnel ne permet pas au Parlement de renverser le président. Mais si le chef de l'État n'a pas la majorité, il ne peut pas mener la politique qu'il entend défendre. Le système dit de la double guillotine permet en revanche au président de dissoudre l'Assemblée. Mais il met alors automatiquement son mandat en jeu, appliquant ainsi le principe d'élection simultanée. Si demain Erdogan venait à perdre, son opposant Kemal Kılıçdaroğlu ne pourra pas appliquer la politique de sa coalition, coalition qui ne dispose de toute manière pas d'un programme très clair du fait des éléments disparates qui la composent. Du côté de la présidentielle, le sortant a connu un léger désaveu en étant contraint à un second tour, avec 49,24% des voix tout de même, contre 45,06% pour son adversaire. Il semble néanmoins bien parti pour l'emporter dans deux semaines. Plus de 85% des 64 millions d'inscrits auraient voté, ce qui constitue une leçon de participation citoyenne pour beaucoup d'États. Le sortant semble avoir payé son échec à tenir ses promesses en matière économique. Mais est aussi victime du séisme qui a frappé le pays en février et qui a révélé l'impréparation de la Turquie, ainsi que des lacunes terribles dans les constructions faites sous les mandats de Recep Tayyip Erdogan. Un échec national contrebalancé par le poids international qu'il a su donner à son pays. Puissance régionale capable de discuter avec tous, Ankara est devenue, avec le réis un pays incontournable. Négociant avec la Russie tout en étant membre de l'OTAN, intimidant l'Union Européenne alors qu'Ankara occupe la moitié d'un pays membre, Chypre, et s'est largement investi pour soutenir l'Azerbaïdjan dans sa guerre contre l'Arménie. La Turquie d'Erdogan n'est certainement pas un allié de l'Europe mais est évidemment un pays vivant qui ne veut pas sortir de l'histoire. Face au résultat, Kemal Kilisdaroglu a contesté les premiers chiffres du scrutin annoncé par le parti présidentiel. reste désormais aux deux candidats de courtiser les voix d'un dissident du parti nationaliste MHP allié d'Erdogan, M. Sinan Hogan, qui a rassemblé 5% des suffrages. Ce dernier a clairement annoncé la couleur pour apporter son soutien à l'un des deux candidats, régler le problème des réfugiés et lutter contre le terrorisme, comprendre pour lui les Kurdes du PKK, le Hezbollah libanais et l'organisation liée au dissident Fethullah Gulen, réfugié aux états unis L'économie européenne continue de faire preuve de résilience dans un contexte mondial difficile et dissipe ainsi les craintes d'une récession, assure la Commission européenne lors de la présentation lundi de ses prévisions. La croissance attendue pour les deux prochaines années devrait même être plus forte que prévue, grâce à la baisse des prix de l'énergie et un marché du travail solide. Le produit intérieur brut de la zone euro devrait progresser cette année de 1,1% et de 1,6% l'an prochain. Malgré ce tableau encourageant, la Commission souligne tout de même un bémol. The forecast illustre des différences remarquables concernant la finance publique, mais aussi la croissance et l'inflation. Il est important de monitorer ces divergences. To avoid that they become entrenched. La France devrait connaître une croissance de 0,7% cette année avant de progresser davantage l'année prochaine pour atteindre 1,4%. La Commission estime que le marché du travail français devrait rester stable dans les prochains mois. Mais l'institution souligne qu'il n'y a pas que des nouvelles encourageantes pour l'Union en raison de la persistance des pressions sur les prix de base. L'inflation est également revue à la hausse par rapport aux dernières prévisions elle devrait atteindre 6,7% en 2023 et 3,1% l'année prochaine. La baisse des prix de l'énergie se répercute sur l'économie et réduit ainsi les coûts de production des entreprises. Les consommateurs voient aussi leurs factures énergétiques diminuer, mais la consommation privée devrait rester faible, car la croissance des salaires demeure inférieure à l'inflation. Bonjour Eric Revel. Versailles si tu m'étais compté. <rire> tout compte fait euh, avec vous euh, donc ce matin Eric, comme chaque jour, 200 chefs d'entreprise étrangers dont un, un certain Elon Musk hein, hier ouais, euh, euh, du côté ouais, de Versailles. Ouais, ouais. Alors à la clé a priori, 13 milliards d'euros d'investissement et près de 8000 emplois, ça ce sont les promesses. Euh, bonne nouvelle en tout cas pour la réindustrialisation même si on va voir que il faut, euh, il faut que ça passe ensuite à l'acte. Hein. Oui, bah, sur le papier, oui, Patrick, ce sixième sommet des investisseurs étrangers en France est annoncé comme un succès, une voie pour tracer le chemin de la réindustrialisation en France, avec aussi bien présent, vous l'avez dit, Elon Musk, patron de Tesla et de Twitter, à Versailles, le côté nouvelle économie digitale, mais aussi le roi de l'acier mondial, l'indien Lakshmi Mittal, vous l'avez peut-être mm -hmm. vu sur des images, dont le groupe avait racheté le groupe français Arcelor, bien sûr. il y a plus de 15 ans, et qui était alors, Arcelor, le groupe français leader de l'acier en Europe. Pendant des des décennies, nous avons laissé filer notre industrie abandonnant aux multinationales étrangères nos plus beaux fleurons. Alstom, Arcelor, Alcatel, Péchinel, le groupe français d'aluminium. Tous ces groupes français ont disparu, rachetés par des multinationales euh, étrangères. Donc la responsabilité de bien des gouvernements est engagée sur cette désindustrialisation meurtrière pour l'emploi. Un chiffre, en 1970, il y avait 5 millions de postes dans l'industrie. Mmh. Il y en a à peine 2 millions aujourd'hui. Donc, bon, ok, ces 13 milliards promis d'investissement étrangers dans les nouvelles industries vertes de demain reste une bonne nouvelle évidemment. Mais vous l'avez compris, le chemin est encore très long. Oui, alors on l'a entendu, Emmanuel Macron a d'ailleurs mis ça un peu sur le dos des gouvernements précédents, hein, des autres présidents de la République sur cette désindustrialisation en donnant des chiffres hier. Euh, seuls les groupes étrangers investissent en France. On a cette impression avec ce sommet, Choose France. Est-ce que c'est la réalité Non, c'est pas la réalité réalité, les entreprises françaises continuent d'investir en France. Par exemple, on n'en a pas beaucoup parlé à Dunkerque. Oui. Une start-up grenobloise Vercor avec l'appui de Renault, construit elle aussi une giga factory de batterie électrique. L'investissement 1,5 milliard d'euros. Ce partenariat franco-français démontre que nous avons aussi les capacités de relever le gant de la réindustrialisation. Mais évidemment, vous avez raison Patrick, oui. il y a aussi un volet communication avec l'opération d'Emmanuel Macron, 13 milliards, 8000 emplois. Un oui. volet communication très simple à résumer. Montrer qu'en dépit de la crise sociale, de la réforme des retraites, des grèves, des violences dans la rue, bah, les investisseurs étrangers continueraient d'investir en France. Mais il faut le dire aussi, euh, ces investissements euh, en France sont dus au fait que le Royaume-Uni euh, bah, a quitté l'Union Européenne. Euh, le Brexit, Brexit pousse donc les investisseurs étrangers vers le pays d'à côté, c'est-à-dire la France. Oui, euh, Est-ce que ces entreprises étrangères reçoivent des subventions publiques bah, Évidemment, c'est euh, la bonne question. Par le passé, on on a vu des entreprises étrangères bénéficier de subventions publiques, venir s'installer en France et se délocaliser plus tard vers des meilleurs cieux finances fiscaux. Il mm. euh, faut donc être sur euh, ses gardes. Le groupe taïwanais par exemple, qui construit l'autre gigafactory mm. de batteries électriques à Dunkerque, on en a parlé, bah, va recevoir... 1 milliard d'euros de subventions publiques, euh, mais il investit plus de 5 milliards. Par le passé, euh, Emmanuel Macron, ministre des Finances, a mis en place, vous en souvenez, le crédit compétitivité, puis comme président, il a baissé l'impôt de production pour les entreprises, avec des résultats sur l'emploi, ok, notamment industriel, mais attention, attention, une hirondelle industrielle ne fait pas encore le printemps de l'entreprise française. Rappelons qu'en mars dernier, le nombre de faillites dans notre pays a bondi de 49%. Une interview digne de la Corée du Nord, euh, ou des régimes les plus autoritaires, avec, euh, je suis désolé de le dire, euh, une véritable émission euh, cire pompe comme on dit, pour euh, mettre en valeur euh, euh, le roi du mensonge. Euh, vraiment, je crois qu'on a rarement connu... Euh, une interview aussi complaisante, aussi pathétique. Ah, c'est facile, avec des questions pareilles, de pouvoir aligner un tombereau de mensonges. Oh, j'en ai retenu quatre. Euh, premier mensonge sur la compétitivité. Des milliers d'emplois arrivent sur la France. Voyez, Monsieur Boulot, comme c'est exceptionnel, tout ça, c'est le fruit de mon travail. Euh, mais Monsieur Boulot n'a pas parlé des 46 000 défaillances d'entreprise. Pire que tout, euh, quand le président de la République a osé dire que ces euh, investissements étaient le fruit de sa politique énergétique, il n'y a même pas eu une question sur le prix exorbitant de l'électricité qui est en train de faire fermer des milliers d'entreprises industrielles avec des dizaines de milliers de chômeurs supplémentaires. Les bras m'en sont tombés euh, Emmanuel Macron nous a expliqué que grâce à lui, des milliers d'emplois arrivaient. Mais c'est curieux, le journaliste n'a pas parlé des 350 emplois qui disparaissent à Valenciennes. Il n'a pas parlé des 46 000 défaillances d'entreprises. J'ai calculé que cela veut dire une centaine d'entreprises par jour qui ferment aujourd'hui. Immense mensonge, immense manipulation. Mais il y a une autre manipulation, mais là les Français ne sont pas dupes, quand... Euh, Monsieur Boulot a osé dire que le trimestre anti-inflation avait été plutôt efficace. Alors là, il vaut mieux être assis que d'entendre ça. Et, et Emmanuel Macron avait beau jeu de dire, « Oui, regardez, nous avons convoqué les distributeurs, tout va bien. Les Français ont vu qu'il n'y avait pas d'inflation. » Mais enfin, il a quand même reconnu que le caddie était difficile à remplir. Du verbiage pour dissimuler son échec total. Je vous le dis encore une fois... On pourrait revenir à un prix du mégawatt-heure de 40 euros. Il suffirait pour ça de sortir du marché européen de l'électricité et qu'on ne me dise pas que c'est pas possible. Deux pays européens l'ont fait, l'Espagne et le Portugal. Au lieu de ça, euh, les PME, les artisans, les boulangers payent plus de 280 euros le mégawatt, c'est plafonné à 280. On pourrait leur vendre à 40. Mais ça, ils ne le font pas. Sur euh, le pouvoir d'achat, pas un mot sur la marge des producteurs et distributeurs d'essence qui se gavent, même le journal Le Parisien qui est favorable à Emmanuel Macron l'a reconnu, la marge des stations-service est passée de 18 centimes à 28 centimes. C'est une escroquerie. Pas un mot dessus Pas un mot. Rien. Du baratin. Troisième grand mensonge sur les retraites. Toujours le même cinéma. On va travailler plus, sauf que les gens sont au chômage à 55 ans ou à 60. Et que bien évidemment, si c'était pour offrir de vrais emplois, pourquoi pas Et encore mais là, c'est pour mettre des Français qui sont au chômage à 55 ans, les mettre au RSA entre 62 et 64. C'est totalement indigne. Et là, pas une question, pas une question de M. Boulot sur les 15 milliards de dépenses supplémentaires, deux fois la réforme des retraites pour les banques liées à des taux d'intérêt à taux variable indexés sur l'inflation, à 9% au lieu d'emprunter à 3%, cadeau de M. Le Maire aux banques. Pas un mot sur les fausses cartes vitales. Pas un mot sur les profits exorbitants de profiteurs de guerre, rien, rien, aucune question, tout va bien. Et puis après, nous avons eu le grand cinéma euh, euh, sur le 49-3, qui est banal et qui a eu un vote, non, il n'y a pas eu de vote sur le projet de loi sur les retraites, et puis euh, Calimero sur euh, « euh, je ne suis pas méprisant, j'aime les Français, je me sacrifie pour eux », mais quand même, quand même, qui va le croire Mais il y a, et je conclurai là-dessus, euh, un dernier mensonge, le quatrième, beaucoup plus grave, c'est sur l'Ukraine, car euh, Emmanuel Macron nous entraîne vers la guerre. Le fait de former des pilotes veut dire qu'il a pris la décision, à terme, de livrer des avions de chasse. C'est extrêmement grave. Euh, c'est extrêmement grave de livrer autant d'armes sans respecter la Constitution française et le fameux article 35 qui exige l'autorisation euh, euh, du Parlement, et là aussi il a dit n'importe quoi puisqu'il nous a expliqué qu'il livrait beaucoup d'armes, euh, mais qu'il ne voulait pas être en guerre avec la Russie. Alors qu'on m'explique comment on fait pour livrer autant d'armes et ne pas être en guerre avec la Russie, alors même que celui à qui on livre des armes, l'Ukraine, euh, euh, veut déstabiliser et attaquer la Russie. On croit euh, cauchemarder. Euh, là, le combat de l'Ukraine aujourd'hui n'est pas de se défendre. Le combat de l'Ukraine est de détruire la Russie. Euh, Aujourd'hui, on peut faire la paix parce que Poutine est affaibli, parce que Zelensky est affaibli et c'est le moment de faire la paix. Mais là, le président de la République a eu une phrase extrêmement grave. Il a dit « nous ferons la paix au moment où les Ukrainiens l'auront choisi." Ça veut bien dire que il pas, la France n'est plus force de paix, force de conciliation entre deux adversaires. Force neutre, la France met de l'huile sur le feu avec Zelensky. C'est extrêmement grave, je suis en désaccord complet avec cette politique et je souhaite un débat au Parlement. Voilà, je ne veux en dire plus. Il y a ceux qui seront enthousiastes, et ceux qui votent Macron ou qui euh, croient encore à ces balivernes ou à ces fadaises. Et puis il y a la majorité des Français qui souffrent comme jamais, qui en ont assez des mensonges, qui en ont assez de la propagande télévisuelle. Euh, TF1 ce soir ne se sera pas grandi, je vous le dis, euh, c'était très inquiétant pour la démocratie.